Chalons bien-aimés, euh, vous qui êtes branchés, euh, nous sommes très heureux de partager la parole avec vous. Donc euh, nous allons lire euh, rapidement euh, dans les livres de Matthieu, chapitre 6, le verset. Euh, commençons par le verset euh, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, « Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et on lit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19, repentez Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de, de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. » Alors, je veux parler juste uniquement du pardon. Euh, ça concerne tout le monde, païen ou chrétien ou... Euh, tout le monde, donc euh, ces messages nous concernent tous. Et si on veut être sauvé, si on veut entrer dans le royaume des cieux, et il y a une condition que la parole de Dieu nous dit, que Jésus-Christ, qu Yeshua, notre Maître, en train de nous dire, si nous pardonnons aux hommes, et leurs offenses, et il nous pardonnera aussi. Et si on ne pardonne pas, euh, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. La bonne nouvelle, c'est le pardon de Dieu qui nous a accordé par son Fils, Yeshua, euh, qui est venu sur la terre pour te sauver, toi et moi. Alors, il nous dit, si on ne pardonne pas, c'est Yeshua qui parle. Si on ne pardonne pas, il nous pardonnera non plus. Et si on n'est pas pardonné on ne sera pas sauvé. Si on ne pardonne pas, on ne verra pas Dieu. Si on ne pardonne pas, on n'entrera pas dans son royaume. Ça fait des années que tu pries. Ça fait beaucoup d'années. Et là où tu es, dans ta voiture, là, je ne sais pas là où tu es, dans ta maison, tout ça, et tu pries des années, des années. Mais il y a, tu as quelqu'un dans ton corps que tu n'as jamais pardonné, que tu ne veux pas pardonner. Mon frère, tu veux être sauvé. Mon frère, tu veux vraiment que et tu entres dans le royaume des cieux. Regarde dans le temps où nous sommes. Cherche ton frère, cherche ta soeur, pardonne-le dans ton cœur. Et le Père qui va dans le secret, il va te pardonner aussi. Si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, je ne serai pas sauvé. Je vais être sauvé, je vais vivre la vie de mon Dieu. cette Et dans le livre de d'Arc des Apôtres, la parole nous dit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Bien aimé, pour que le péché soit effacé, nous devons nous repentir sincèrement et nous convertir, changer les directions, suivre Yeshua, suivre le chemin, suivre la vérité pour que nous soyons sauvés. Si on ne se répand pas, si on ne se convertit pas, nos péchés ne seront jamais effacés et nos péchés resteront toujours là. Mais la bonne nouvelle, il y a le pardon qui est là, que Dieu nous offre, il veut que nous, puissons nous répentir sincèrement, lui demander pardon et pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui parlent de mal de nous, qui nous ont fait vraiment du mal, de la pardonner pour que nos péchés soient pardonnés, une repentance sincère et une conversion sincère, de venir à Lui, de donner de donner notre vie à Lui seul et nos péchés seront effacés. Si les péchés pas, ne sont pas effacés, nous n'entrerons pas dans ce royaume. Les rois des cieux est proche répentons nous Et que nous puissions nous convertir sincèrement Pour que nos péchés soient effacés Pardonne ton frère Pardonne ta soeur C'est le moment de pardonner C'est le moment de recevoir De vivre le pardon de Dieu Si je n'arrive pas à pardonner C'est que je n'ai pas encore compris le pardon de Dieu Bien aimé, il est temps de pardonner répentons nous Le Seigneur